Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, waouh, ouais, waouh, ouais, ouais, tranquille. Alors là, on est officiellement tous en train de se faire littéralement insulter par Zlatan Ibrahimovic. Là, en faisant ses mouvements, il est en train d'insulter. Tout notre arbre généalogique. Et franchement, moi, ça me vexe. Déjà, il a fait une première vidéo où on a tous accepté, on a tous liké. Et on a tous dit, waouh, Zlatan Ibrahimovic est un surhumain. Il a plus de 40 ans et il arrive à soulever encore son buste de manière vraiment euh, incroyable. Il s'est littéralement accroché à un sac de frappe comme un collier. Hein et il n'arrêtait pas de se soulever. Du grand n'importe quoi. Mais là, cette fois-ci, il a décidé. De recommencer. Mais cette fois-ci, maintenant, il se sert des verres d'eau en même temps qu'il fait de l ab des abdos. Oh là là là là, mais Zlatan Ibrahimovic, t'as pas une pitié pour ceux qui ne peuvent pas faire 3 pompes, 4 pompes, 5 pompes Hein Qu'est-ce que tu veux dire Tu veux nous motiver ou tu veux nous dire, bon, ben laisse tomber la, le sport euh, si tu n'arrives pas à le prendre au sérieux nous, on est là, posé tranquillement, on fait 5, 10 pompes, 20 pompes, 30 pompes, 50 pompes. On est content, on est tranquille, on fait nos petits abdos. Et toi, tu viens, tu fais des abdos comme un extraterrestre et tu postes ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux nous dire Hein Tu veux prendre nos femmes C'est ça que tu veux prendre Parce que là, nos femmes, qu'est-ce qu'elles font Elles mettent des cœurs en plus en commentaire. Elles mettent des likes. Elles commencent à nous regarder. Ouais, toi, t'arrives à faire ça eh ben non, j'arrive pas à faire ça, ma chérie. Donc Zlatan Ibrahimovic, t'as intérêt à te concentrer. Hein. Concentre-toi. Parce que là, en faisant ça, ça nous aide pas. Nous, on cherche de la motivation, on cherche de la force. Nous, on est là, on achète tes maillots et c'est comme ça que tu, euh, que tu nous remercies. Tu nous montres tes abdos, tous tes tatouages, tu montes ça à toutes nos femmes. Qu'est-ce que tu veux là De toute façon, je savais que toi tu étais un chasseur. Tu l'as dit, hein des fois, toi, tu pars en Suède, tu vas, dans le, tu vas dans la forêt et tu te mets à chasser. Mais commence pas à chasser sur les réseaux sociaux. Hein. Ah non, non, non, non, ça, non, non, non. Moi, je vais te bloquer. Hein. Ouais, je vais te bloquer. Je vais prendre le téléphone de ma femme, je vais te bloquer. Voilà, donc moi, euh, c'est ce que je conseille euh, euh, euh, aux gens qui ont une femme et qui suivent Zlatan Ibrahimovic, bloquez-le depuis son téléphone. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Regarde tout ce qu'il fait. Hein ta femme elle va commencer à dire, ouais, mais ben, t'arrives même pas à faire ce que Zlatan il, il fait, et puis tu viens me parler. Qu'est-ce que tu vas dire Tu vas t'entraîner pendant des années, et tu vas même pas réussir à faire ce qu'il est en train de faire. On, on se croit où là Hein Tu te prends pour qui Jean-Claude Van Damme Hein Donc toi, tu t'appelles Zlatan Van Damme Mais non, mais là, si t'es Zlatan Van Damme, si c'est une fusion entre Zlatan Ibrahimovic et Jean-Claude Van Damme, moi, je ne veux, veux même plus jouer. Enfin, Si moi, j'étais un joueur de foot, je ne voudrais pas jouer avec toi dans la même équipe. T'imagines l'entraîneur, il dit, « Ouais, bon Zlatan, il faudrait que tu reviennes un peu. » Le mec, il va se manger un coup de pied derrière l'oreille rapidement. Et il ne va même pas voir que c'est Zlatan Van Damme qui l'a frappé. Foufou. Wow, « aïe, qui m'a frappé ?» Il ne sait même pas qui est-ce qui l'a frappé. Donc, Zlatan Ibrahimovic, là, franchement, je t'aime bien. Hein. Mais là, quand il commence vraiment à te concentrer, parce que c'est pas gentil du tout ce que tu fais là. Voilà, t'es fort, c'est magnifique. Et dans tous les cas, tu peux me casser la gueule quand tu veux. Euh, T'énerve pas trop devant euh, cette vidéo. Je sais que tu vas pas la regarder, mais au cas où s'il y a quelqu'un qui te traduit cette vidéo, euh, on est ensemble. Voilà. Euh, dans tous les cas, tu me casses la gueule. Donc, euh, en vérité, euh, je devrais la fermer. Et toi, euh, continue à t'entraîner. Et ouais, si t'as envie de m'étrangler un jour, euh, ben je ne vais même pas me défendre.